So now we're going to listen to Florencia di Rocco. That's, is this the right way? She's coming from the uh, well, the University of paris and she's going to talk in French, right? Uh, tu yes. vas parler en français? No. Oui. Okay. Super. Donc on va parler en français, et on va parler de l'étymologie, l'histoire et la grammaire de la couleur au Japon par le prisme de uh, Kitara, Kitarala, à l'épreuve de Wittgenstein. Euh, donc c'est pas très structuré, euh, alors l'idée c'était plutôt, donc je sais pas véritablement un propos, c'était plutôt de vous montrer, vous introduire à des travaux de recherche que j'avais fait au Japon l'été dernier, en fait je suis partie dans le cadre de la GHPS. Euh, donc j'étais dans un labo à Tokyo, et euh, c'est là que bon, je parlais déjà un petit peu le japonais, et c'est par le biais de euh, mon directeur là-bas qu'on euh, m'a introduit en fait... Euh, au dictionnaire électronique, et donc euh, je sais avoir un peu le courage de rentrer un peu dans les textes acadé académiques japonais. Donc, euh, euh, l'idée, c'était, euh, je ne sais pas combien de temps non c'est ah, plus chaud non, plus ou moins 20 minutes. 20 minutes, ok, l'exposition, c'est ça. Okay. Euh, <coughs> donc, comment vous introduire à ce travail-ci L'idée que je me posais, c'était de savoir dans quelle mesure on pouvait donner une sorte de lecture Wittgensteinienne des jeux de langage en japonais. Autrement dit, quel était le rôle du contexte dans les actes d'énonciation du langage Parce qu'on dit très souvent que la langue japonaise, c'est une langue beaucoup plus contextuelle que beaucoup d'autres langues indo-européennes. Donc l'idée, c'était justement de faire une sorte de lecture analytique, donc à la fois des jeux de langage ou une analyse analytique des jeux de langage ordinaires en japonais, et à la fois, donc peut-être pousser un petit peu plus ces volets-là, un, essayant d'approcher certains textes, donc euh, des historiens et à la fois des, euh, de la linguistique historique, euh, donc d'un point de vue analytique. Donc pour ce faire, en fait, j'ai consulté un ouvrage qui n'avait pas été traduit, euh, donc qui est celui de Kitahara. En fait, vous avez le titre, donc euh, je ne saurais pas très bien traduire donc, euh, à chaque fois, mais je pense que la plupart d'entre vous parlent japonais. Donc euh, Aoba Oa Aoika Nihongo Haruku. Quelque chose comme est-ce que les feuilles sont euh, bleues donc, Ce qui peut être surprenant parce qu'AOI c'est euh, le mot euh, contemporain en japonais pour dessiner le bleu. Euh, donc euh, traverser ou marcher à travers le japonais en fait. Donc c'est un livre de 97 qui n'a pas été euh, traduit. Et donc dans cet ouvrage qui est assez complexe, euh, euh, j'ai travaillé en fait sur le chapitre éponyme. Euh, et euh, donc, il y avait une sorte d'analyse de, euh, en fait, des appuis euh, donc, pour comprendre l'histoire en fait, euh, du partage entre euh, bleu et vert, donc Aoi et Midori, à travers l'histoire, en fait, euh, à travers euh, ce qu'on pourrait appeler l'étymologie en fait, de ces mots. Donc, euh, bon, je suis fait tout le temps pour vous faire le background de Wittgensteinien. Mais d'une certaine façon, donc euh, l'idée de Wittgenstein dans les traités sur les couleurs, c'est de récessir la couleur comme un problème logique. Autrement dit, comme un problème des jeux de langage, dans ce qu'il appelle euh, des sprachspiele, donc des jeux de langage. <coughs> Il imagine par exemple un paragraphe 13, un peuple qui serait aveugle aux couleurs, et euh, ou peut-être un peuple qui aurait des, euh, des concepts des couleurs différents aux nôtres, ce qui pourrait être peut-être le cas du japonais justement si on pense à ces partages instables entre ces deux concepts-ci. Euh, autrement dit, il s'agit donc en paragraphe 66 de euh, considérer en fait des hommes avec une autre géométrie des couleurs que la nôtre. Donc par géométrie il entend n'importe quel type de partage hein, parce que c'est un partage logique, donc euh, la couleur comme un problème de euh, partage logique ou de partage euh, spatial de la surface. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ses propriétés euh, des euh, grammaires. Euh, donc, l'idée, c'est justement de lire les analyses de Kitahada en fait, qui imprend des éléments si bien à l'étymologie euh, que à des ouvrages classiques, pour voir si ça tient euh, la route. Bon, je ne sais pas si on ira jusqu'au bout de l'analyse. Donc, euh, un des ouvrages qui est les plus commentés, c'est celui du, euh, que vous connaissez peut-être, le Nipo Shisho, en fait. C'est le... Euh, dictionnaire, en fait, c'est un dictionnaire unilangue, euh, et c'est un dictionnaire, en fait, du japonais euh, vers le portugais, en fait, qui a été fait par des euh, missionnaires euh, portugais. Justement, donc, on a, je pense qu'il y a quatre exemplaires dans le monde, peut-être qu'il y en a un à la BNF, mais je ne sais pas, je suis en train de chercher, euh, on ne sait pas euh, trop, donc je suis en train de consulter avec Véronique Béranchet, qui est celle qui s'occupe des manuscrits orientaux. Mais en tout cas, on sait qu'il y a un ouvrage qui, comme vous le savez, peut-être tout n'est pas informatisé, en fait. quand vous consultez l'ouvrage de la BNF, quand vous cherchez des ouvrages qui sont écrits dans une langue, qui ne sont pas indo-européenne, je veux dire, non-indo-européenne, et en plus, vous ne pouvez pas taper alphabet latin, la plupart des fois, vous ne retrouvez pas... Je ne sais pas si c'est un ouvrage en vietnamien, bon, ça va encore un peu anglais, mais par exemple, pour le japonais, vous... Typez, vous allez taper euh, Nippo Chichot par exemple et on vous dit de vous adresser au site euh, Richelieu mais quand vous avez là-bas, on vous dit bah, rien n'est référencé en fait, on sait que c'est ici mais bon. Donc euh, il y a plein d'ouvrages, enfin, ce que je veux dire c'est qu'il y a une sorte d'opacité euh, par rapport à ce qui est disponible y compris à la BNF. Euh, et euh, bon il n'y a pas des reproductions en ligne en fait vous avez certains passages mais bon donc je m'appuie en fait sur les références euh, du texte de Kitahara au, euh, au Nipposhisho de euh, bon l'édition des euh, 16 euh, je pense qu'il y a 163 c'est la première édition 164 c'est déjà une sorte de réédition qui contient un tout petit peu plus de termes donc, euh, certaines occurrences, donc, qu'est-ce qu'elles sont des bizarres Ce qu'elles sont des bizarres, c'est qu'il y a une sorte de permutation entre Aoi et euh, Midori, par rapport à l'usage ordinaire, en fait, en japonais. Donc, par exemple, euh, vous avez la transcription en katakana, donc, euh, parce que dans l'ouvrage original, ça apparaît un caractère latin. Euh, donc, Itakara euh, l'introduit, en fait, l'introduit phonétiquement par le biais du euh, katakana. Donc, vous avez Aoba, donc, au sens de euh, Midori no ba ou Midori no ha, n'est-ce pas? Donc les feuilles vertes. Donc je vous mets à côté ordinaire. Donc ordinaire veut tout simplement dire que c'était un mot, enfin euh, une expression tout à fait ordinaire. Vous avez ah oui, euh, Kusa, par exemple pour dire l'herbe verte. Oui. Donc là où aujourd'hui on dirait plutôt Midori no kusa. Oui, et euh, tout un ensemble. Bon, vous, vous allez voir par exemple pour. Euh, Aohiki, bon, par exemple, ça c'est un caractère qu'on utilise plus, je pense que ça dessine plutôt un euh, animal fictionnel aujourd'hui, mais vous avez euh, le kanji rectifié sur la droite, donc « grenouille verte », etc. Et d'autres occurrences dans lesquelles aujourd'hui on implérait plus volontiers Aoi, n'est-ce pas Par exemple, pour parler de la mer. Donc euh, vous avez dans cet ouvrage-là aussi des occurrences de Midori no Umi, par exemple. Donc « la mer verte ». Oui. Ou encore les vagues, donc les vagues, enfin, sous entendu les, les vagues de la mer verte, mais qui sont des usages poétiques. Ok, donc jusque-là, il n'y a rien de surprenant, en fait, il s'agit justement de montrer que, euh, d'une certaine façon, il y avait une prééminence du Aoi, donc que Midori n'était pas encore à l'emploi euh, au cours de ces années-là, et que Midori, c'était en quelque sorte une nuance de bleu, autrement dit. Midori avait une sorte de grammaire intermédiaire qui serait celle de la nuance, donc être une nuance de Aoi. Euh, tout en sachant que la plupart des usages de Midori, à cette époque-là, c'est des usages poétiques. Donc, <coughs> l'hypothèse plus forte que euh, Kitara avance dans cet ouvrage, c'est qu'il y avait une euh, partition de couleurs à quatre termes avant. Donc avant quoi On ne sait pas très bien parce que lui-même, il ne le dit pas. Euh, mais je soupçonne que c'est bah, peut-être même avant euh, l'introduction de l'écriture euh, chinoise au Japon. Parce que, euh, comme vous allez voir, ces jeux des mots, en fait, des homophones, ne marchent que si vous effacez, en fait, les kanji. Donc je lis, par exemple, le texte qui est donné ici. Donc vous les avez, par exemple, « akashi wa akashi », n'est-ce pas Bon, vous avez une traduction à côté hein, qui est assez mauvaise, mais j'ai beaucoup <rire> hésité pour la traduction. Donc vous avez « kuroshi »« kurai-shi » et « shiroi »« ichi-shiru-shi »« to gogen »« o onashiku, onashiku »« suru »« to kangaerare hum, » bon, Je ne saurais pas comment traduire exactement. Donc on, on considère que l'étymologie de rouge, hein, donc euh, j'ai dit « « akashi », ancien terme pour « rouge », et celle de « akashi ». Bon, je vous ai donné une note en bas de page pour vous montrer les contextes dans lesquels euh, ce terme est employé en japonais ordinaire. Autrement dit, on pense que l'étymologie de « rouge », c'est euh, quelque chose de révélé, de clair, quelque chose qui révèle la clarté. Donc, celle de « noir » serait le « sombre ». Et ainsi, celle du blanc serait, donc attention, ce qui est remarquable. Bon, là, je ne suis pas euh, tout à fait... Je ne sais pas si, en fait, étudiant, on un plus un chabonnet ordinaire. En fait, je n'ai pas trouvé d'exemples. De, en fait, les exemples que je vous ai rapportés tout un pied de page, vous avez la source, en fait, c'est un dictionnaire... Au japonais, bon, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, vous cherchez le euh, terme, on vous donne un synonyme, et en fait, on vous donne un exemple d'un plot du synonyme, bon, alors que vous attendez euh, un usage du terme que vous avez cherché. Euh, mais au-delà de ça, par exemple, Ichihirushi, je pense que c'est un usage tout à fait littéral, en fait, donc c'est pour dire quelque chose de remarquable, tout simplement. Donc on a cru que euh, l'étymologie était la même. Or, bien sûr, pour construire cette étymologie, il faut effacer la façon dont on écrit euh, un kanji aujourd'hui, et je pense donc que, d'une certaine façon... Kitara nous planche euh, de façon imaginaire à une époque justement où il n'y avait pas de genji, donc Je pense, euh, je ne sais pas, euh, Nihon Shoki, c'est le plus vieux texte que l'on connaît, c'est de 720. Et généralement, on s'accorde pour dire que l'écriture chinoise elle a été introduite au Japon au 5e siècle. Donc, euh, on peut penser que c'est une sorte de d qui remonte à avant euh, le 5e siècle. Mais bien sûr, il n'y a pas de traces, parce que comme euh, vous voyez, on euh, ne peut pas avoir des traces autres que celles d'une reconstruction. Euh, comment on dirait, rétrospective, un peu comme on fait, en fait dans les langues indo-européennes, hein, on projette euh, donc, vers le passé une sorte de proto-langue, donc ici ça euh, serait la même idée donc quelque chose de euh, remarquable bon, ici pareil di euh, difficile à traduire euh, donc, korela ki na iro no keiyoshi wa disons euh, de toute façon, c'est euh, adjectifs qui réfèrent, bon, réfèrent c'est moi qui l'ajoute, hein, mais qui réfèrent à des euh, couleurs des bases, à hein, qui font donc la base, qui j'ai, donc euh, deux bases, en fait c'est la forme adjectivale, euh, on peut dire qu'il correspond euh, donc à l'origine, n'est-ce pas, plus qu'à des nuances. Shikiso, en fait, vous l'avez dans le texte. Donc, Shikiso yodimo, donc plus qu'à des nuances, qu'il correspond à la luminosité. Donc, Meido, bon, littéralement, dégré des lumières. Autrement dit, tous ces termes-là, à une certaine époque, qui était donc celle, on va dire, de, euh, avant l'introduction de l'écriture euh, chinoise, référaient, non pas à des couleurs, mais à des degrés. D'ombre, on pourrait même dire, si on voulait le pousser, euh, construire une filiation avec euh, Tanizaki. Euh, et on fait donc de même avec euh, Aoshi, n'est-ce pas Donc Aoshi, qui serait à l'origine du terme Aoi, donc bleu. On doit dire de ces termes, même si l'étymologie euh, est inconnue, hein, Gogen wa Michodaga. Oui, donc là, euh, l'étymologie est inconnue. Plus que, encore une fois, n'est-ce pas, donc plutôt que à des nuances, elle réfère à, donc c'est ces termes-là qui m'intéressait. dont la grammaire paraît assez confuse. Pousemmeina, ido, ido, ku, kotoni, tushinigaru, toyu, tende, etc. Autrement dit, cette idée d'une. Euh, Qu'est-ce que ça serait qu'une couleur indéterminée Autrement dit, je ne sais pas si vous voyez, mentalement le partage, on aurait blanc, on aurait noir, et puis on aurait tout une masse euh, des choses indistinctes. ça serait Aoi, et puis les choses qui se distinguent ou se détachent sur ces fonds d'Aoi, ça serait Akai, en fait. On serait bon. des chats, vous décrivez la vision des chats ah, euh, ça, je n'en sais absolument pas. <rire> Probablement, c'est comme ça. Alors, ce qui paraît étrange, dans, dans cet exemple, enfin, moi, en tout cas, dans, dans cette grammaire à quatre termes, ou bon, en tout cas à trois termes, ça paraît euh, plus intelligible, en fait. Donc, on a deux extrêmes et un continu, en fait. Mais ce qui paraît étrange, donc, c'est qu'il y aurait des choses donc claires et à la fois des choses remarquables, en fait, des choses remarquables qui ne seraient pas euh, tout à fait claires. Euh, autrement dit, bon, la grammaire du rouge à cette époque-là et la grammaire du euh, blanc. Bon, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais ce qui m'intéressait, euh, c'est d'une certaine façon de montrer que ce que Kitachara fait ici, c'est d'une certaine façon dissoudre ou euh, dissocier la grammaire de la couleur de la grammaire de euh, la luminosité, si l'on peut dire. Or, il me semble que, justement, la grammaire de la luminosité n'a du sens que si l'on suppose déjà, logiquement, un espace des couleurs. Autrement dit, toute la question est de savoir jusqu'à quel point on peut dissocier l'une des l'autre, et euh, dire, comme semble le faire Kitara, euh, que euh, la, la, le concept de couleurs, en tout cas, c'était un concept anachronique à cette époque-là. Donc, quels sont les moyens dont nous disposons Donc, juste pour problématiser euh, ces points-là, on pourrait dire, par exemple, euh, je ne sais plus le, le passage en hein, question, bon, bien sûr, paragraphe 52, Wittgenstein dit « toute couleur est assombrissement ». Ça, c'est d'un point de vue logique, hein, d'un point de vue purement euh, logique et peut-être même phénoménologique. Si vous lisez, par exemple, Goethe, vous avez l'idée sur laquelle la couleur, c'est les souffrances de la lumière. Donc, d'un point de vue phénoménologique, ce qui est assez proche de ce qu'il dit Tanizaki. Mais il me semble que c'est euh, problématique, justement, de définir, en fait, cette... Euh, enfin, de faire une dichotomie entre blanc et gris. Donc, comme le dit Wittgenstein, pour rappeler un des passages, je ne sais plus la référence... Ah, oui, euh, par exemple... 49, paragraphe 49, pour déessentialiser justement euh, la notion de couleur. Donc, cette certaines façons, il dit, « Cette couleur est pour moi du blanc mal éclairé, mais il peut aussi être un gris bien éclairé. » Autrement dit, ce qu'il nous dit Wittgenstein, c'est que le partage entre blanc et gris ne peut jamais être un partage qui se donne euh, hors contexte. Dans lesquelles les considérations sur le contexte ne interviendraient pas. Autrement dit, on ne peut jamais réduire la couleur à une certaine euh, intensité en fait, des lumières, si l'on veut, ou à un certain degré d'assombrissement. Parce que tout dépend des informations que vous avez par rapport à un contexte. Par exemple, si vous aviez que, euh, je ne sais pas, cette lumière-là euh, n'était pas blanche ou proche du blanc, et donc vous sauriez que euh, la façon dont il reflètera, et euh, ça reflètera sur cette surface-ci, peut vous tromper sur la couleur d'origine, justement parce qu'on utilise de toute façon comme foyer, si l'on veut, par exemple, la lumière blanche du soleil. Autrement dit, il y a l'idée selon laquelle l'espace des couleurs a une complexité qui euh, ne peut pas se réduire au problème, justement, des ombres, au jeu des ombres, euh, bien que, bien sûr, le jeu des ombres participe à la définition de la couleur en tant que couleur. Donc, ça c'était juste, donc je fais pas des questions, en fait, c'était juste pour dire, il me semble que le problème est beaucoup plus complexe que euh, dans la façon dont, dont Kitahara prétend le résoudre. Est-ce qu'on est encore D'accord. Et pour la deuxième partie, pour les documents que vous avez vus passer, en fait, c'était juste de euh, démonter d'une certaine façon une légende urbaine que euh, vous trouvez donc dans un article de. Euh, de Batia, en fait, dont je vous ai mis euh, la référence. Donc, je vous ai juste donné un petit paragraphe. Euh, bon, juste pour faire très court, en fait, l'idée euh, de Batia, mais de beaucoup de chercheurs, en fait, vous allez euh, voir, en fait, il y a une sorte d'écho euh, de ces textes-ci, mais je pense que ces textes-ci, c'est fait écho euh, d'autres textes. Euh, il y aurait l'idée selon laquelle le partage euh, définitif, ou en tout cas, tel que ça se recoupe avec euh, l'usage ordinaire d'aujourd'hui, entre Aoi et « Midori » serait un partage euh, qui serait, en quelque sorte, euh, imposé euh, par l'occupation, on va dire, enfin, américaine du Japon. Autrement dit, c'est ce que vous allez voir, il bon, y a l'idée euh, selon laquelle un des premiers événements serait l'importation des crayons au Japon en 1917, donc, l'idée, c'est qu'en fait, les enfants, soi-disant, avant l'importation des crayons, ils, disaient, ils appelaient ça « Aoi ». Tous les, les verts bleus, tout était « Aoi ». Mais comme, justement, on a dû introduire ces, ja ces crayons au Japon, il fallait donner un nom différent à chaque crayon. Donc, il y en avait six et il y avait euh, donc une distinction, une coupure euh, chromatique entre les deux. Un, on l'a nommé « Aoi », l'autre, on l'a nommé « Midori ». Et c'est ces jeux de langage des enfants qui auraient commencé, d'une certaine façon, à euh, basculer la grammaire de Midori et Aoi. Et à son tour, c'est ça qui aurait fixé le partage entre Aoi et Midori. Mais ça, c'est faux parce que, comme vous le voyez, bon, je vous ai euh, distribué des textes. Bon, C'était assez difficile d'accéder à ces textes-là, mais ce sont des textes d'école, en fait. Il euh, y a un musée à Tokyo dont j'ai oublié le nom. Ça s'appelle le musée des, euh, des manuels. Donc, vous allez, il y a tous les manuels, en fait, de, depuis, bon, depuis très longtemps, hein, mais il y a pas tous les manuels d'école. Et donc, bon, j'ai pu consulter, en fait, le plus récent, c'était 1910. Donc, euh, vous n'avez pas d'espace chromatique défini en tant qu'espace chromatique, mais vous avez la grammaire de euh, l'arc-en-ciel. Et si vous regardez, en fait, sur la feuille que je vous ai fait passer, vous avez déjà cette partage, parce qu'il y a donc, le kanchi de 7 et le kanchi des couleurs, donc le... Euh, l'arc-en-ciel comporte déjà sept couleurs, donc on peut penser que c'est en quelque sorte un héritage, euh, parce que vous savez, c'est Newton, un des premiers à définir, en fait, enfin, stabiliser euh, la grammaire, ou le, le partage euh, des couleurs pour euh, l'arc-en-ciel en sept, parce qu'il y a les sept euh, notes musi music musicales, musicales il y a les sept jours de la semaine, donc il y a toute cette charge symbolique du sept. Et euh, donc on peut penser que c'est avec les premières traductions, en fait, des Newton, qui sont à son tour des traductions peut-être du Dutch, enfin, depuis le Dutch, je ne sais plus comment... Le... Le... Le... Ah, non, c'est le plus, le plus, le plus euh, néerlandais. Exactement, néerlandais. Euh, donc c'est des traductions, des traductions probablement, mais après on a euh, fixé cette euh, grammaire là de cette couleur, parce que comme vous le savez, peut-être, bon, euh, dans le, le spectre classique, vous avez cinq couleurs, je pense que l'arc-en-ciel le, le, japonais hérite euh, le, le penta Gramma, on va dire, ou la pentagrammaire, on pourrait même dire, du, euh, de l'arc-en-ciel chinois, en fait. Et vous savez que c'est très varié, à Okinawa, on a deux couleurs, Bon, c'est très variable, mais on va dire que c'est une invention de nuit, ou, ou une réinvention des mutants. Donc c'est faux, en fait, il y avait déjà, Donc le document le plus récent, il est 1910, donc on n'a pas dû attendre jusqu'à 1917 pour euh, que ces mouvements se produisent. Et euh, si vous allez encore plus en arrière, vous avez l'autre docu document dont on a fait le calcul, il correspond plus ou moins à 1875, je crois. Et donc dans ces documents-là, vous avez déjà aussi, on apprend aux enfants, en fait, euh, donc quelque chose qui, est déjà, qui correspond déjà euh, à, cette, à cette partage qui considérait avec celui d'aujourd'hui entre euh, bleu et euh, vert. Donc, c'est moins récent que l'on en pense. Donc, il faut penser que c'est une sorte d'invention. Enfin, moi, j'ai perdu la trace, mais c'est quelque chose qui est inventé entre 1630 et 17 et quelques, probablement. Donc, 17, je sais plus, 1704, je pense, c'est Newton. Donc, il faut attendre une traduction un tout petit peu plus tard. Et euh, donc, je fais 4 minutes. 2. Non, juste pour finir, bon, mais ça c'était juste une hypothèse, mais je sais pas, ça vaut ce que ça vaut, bien sûr, hein, en venant surtout d'un nom japonisant, et euh, voilà. Euh, alors c'est que peut-être qu'à l'origine, parce que nous avons aussi cette expression euh, « midori no soda », en fait, donc les, les ciels, euh, donc on aurait envie de traduire aujourd'hui les ciels bleus, mais c'est littéralement le, le ciel vert, et donc, je me suis posé la question, est-ce que c'est euh, midolino à la base, il ne serait pas plutôt une sorte de euh, verre en profondeur, ou un verre qui euh, laisse voir à travers, par exemple, le transparent Parce que là, clairement, le, le cas du ciel, c'est vraiment un verre euh, qui a une certaine profondeur. Euh, donc, comme euh, dans l'exemple que vous avez, dans la, la traduction n'est pas complète, j'aurais dû mettre une ellipse, là, il y a le, le petit passage des euh, nuages, des kumori, qui n'est pas traduit. Autrement dit, ici, bon, c'est écrit un katakana, un hiragana, en fait, c'est un exemple qui est repris par euh, Kitahara, en fait, dans le texte euh, classique. Et nous avons euh, donc euh, Nagame Sudo, en fait. Euh, donc, comme c'est écrit un hiragana d'une certaine façon, c'est euh, sous-déterminé. Comment il faut traduire Est-ce qu'il faut traduire par euh, Nagame comme long, n'est-ce pas Ou est-ce qu'il faut traduire plutôt comme Nagame euh, vu euh, enfin, vu, mais plutôt vu l'antenne, ou, ou peut-être même Naga en substituant le mai par un œil, je n'en sais rien. Donc, est-ce que ça pourrait... Euh, donc, c'est Midolino, comme dans la mer aussi, hein, ça regroupe euh, la même grammaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une sorte de, euh, de Midoli qui, à l'origine, était euh, un bleu profond, pour ainsi dire, ou un bleu euh, transparent Et donc, juste pour en conclure... Euh, oui, parce que, voilà, donc l'une des questions qui était soulevée dans l'abstract, c'était de dire, est-ce qu'il est possible de trouver des éléments, euh, donc ou des, des éléments, oui, des grammaires qui seraient propres à la grammaire japonaise de la couleur, et que d'autres langues ne partageraient pas Bon, je n'ai pas trouvé euh, des réponses par rapport à cette question-là, mais on pourrait se dire, par exemple, enfin, moi je ne suis pas spécialiste, mais par exemple, pour Midori, en fait, on ne dit pas euh, Fukai Midori pour dire euh, un... Vert foncé, plutôt. Alors, il y a cette idée de fukai, parce que vous savez, fukai, c'est vraiment en profondeur. Donc, il me semble que, en tout cas, dans la façon dont Wittgenstein le thématise, la couleur, c'est toujours en surface. Donc, les couleurs sont toujours posées en surface. Et ce qui change, pour parler donc, de différentes couleurs, c'est les décrets d'assombrissement. Mais on reste toujours en surface, alors que peut-être, mais je ne sais pas s'il faut le prendre au pied de la lettre ou pas, en japonais, il y aurait justement cette idée sur laquelle plus c'est foncé, plus il y a une sorte de profondeur en fait. Donc on peut penser à la géométrie des couleurs donc, comme un espace qui euh, serait euh, presque bidimensionnel, enfin de toute façon où il y a surface mais à la fois il y a euh, profondeur. Donc ça ça peut être un élément, euh, bah, c'est un élément à explorer comme un autre mais on peut penser aussi que fukaï c'est déjà une sorte de, de, de métaphore lexicalisée aussi et on peut en ne, ne prendre en prendre compte, non, tout dépend en fait du, du sérieux que l'on prend justement au jeu de langage en japonais. Donc euh, voilà, je n'avais pas de des réponses aux questions. Enfin, C'était juste vous, vous montrer en fait, qu'il était possible de faire un usage de Wittgenstein pour euh, mettre en perspective certains des présupposés en fait, de la linguistique historique euh, telle qu'il était présentée par Kitahara et à la fois euh, donc, euh, rectifier quelque chose qui était faux euh, dans la façon dont on, on raconte l'histoire du partage entre ces deux termes. Voilà. Un grand merci, Fabien. Euh, merci. Donc, je suis assez pressée, c'est pour ça que je me permets de, de pouvoir parler de vous Mais ça peut peut-être vous aider de savoir, en illustration du verbe bleu que vous avez cité, que donc, le mot blond, quand vous êtes blonde, et le mot bleu en allemand, ça vient du même mot, c'est-à-dire que vous avez un ancien flau qui a donné blond et bleu. Et justement, parce que le bleu et l'ombre du blond. Si vous regardez sur ça, c'est un magro, vous savez aussi que euh, la couleur biblée oui. est euh, représentée soit bleu, soit blond en fonction du degré de luminosité. Mais j'avais soupçonné euh, un peu sa valeur que j'ai lu très mal l'allemand, parce que dans le texte de Wittgenstein justement sur les euh, sur les couleurs, il y a ce passage-là justement à propos de la photographie. Et Il dit exactement ça. Est-ce qu'on doit dire qu'on voit des cheveux blonds sur la photographie, ou est-ce qu'on doit dire qu'on l'enfer fait à partir euh, donc justement d'une un certain, certaine oui, intensité. Si donc... la, intensité de exactement. Donc, et je pense que ce qu'il avait en tête quand il écrivait ça, c est, c est, il y avait quelques euh, chenêves en allemand. Sa voilà. Et donc euh, en indo européen, vous n'aviez qu'une seule couleur, hein, le rouge. Pardon Il n'existait, il n'existe dans le vieux fond indo européen. Ah oui oui. Oui, oui. oui oui la... oui oui. Oui. Euh, ce qui est très étrange en fait, qui est juste parce que l'espace chromatique, il me semble que ça s'est défini par, opos... enfin, par un jeu d'opposition. Donc ça paraît étrange qu'il qu y ait une sorte de monopole. Une Mais université. parce que ce qui nous met est purement mmh. référence aux mmh. Bon. <rire> Merci. Peut-être une autre question encore. On a tout à fait le Aoshi niveau pour continuer à parler. <rire> ah voilà, ça c'était un bon exemple. Donc peut-être moi pour poser une question, je me demande jusqu'à quel point l'étude au sein des jeux du langage peut nous permettre de découvrir de découvrir la jeunesse des couleurs. En fait. Ça, C'est vraiment un point sur lequel euh, je pense que cette méthode analytique de Wittgenstein est très intéressante pour, de manière générale, peut-être limiter les possibilités de, des langages, ou de notre langage, ou du langage ordinaire, disons. Mais n'y a-t-il pas là une limite qui est indépassable finalement euh, par, par ce, ce genre d'analyse-là Est-ce qu'il n'y a pas. Euh, autre chose que juste euh, des jeux de langage, par exemple. Enfin, le, là, si je formule bien la question. Oui, oui. Euh... Alors non, donc. Alors, je n'ai pas des réponses, je, je dirais juste, je pense qu'il faut se débarrasser un peu d'une image de Wittgenstein, mais y compris de toute la euh, philosophie analytique, comme euh, très euh, policière, vous voyez ça, il faut faire ça, il ne faut pas c'est pas du tout ça, c'est plutôt, bon, on met sur la table ce qu'il y a et on voit comment ça marche, c'est plutôt ça, c'est pas du tout de renfermer des possibles, c'est plutôt de voir, est-ce que ça fait sens ou est-ce que ça ne fait pas sens donc, dans ces contextes-là, il faudrait euh, situer Wittgenstein par rapport à une approche plutôt génétique ou phylogénétique. Et c'est vrai que sa position n'est jamais très claire à euh, ses propos, mais on peut se dire que, bon, euh, disons-nous de façon, si euh, l'analyse de Wittgenstein n'appelle pas euh, une analyse phylogénétique il ne l'écarte pas non plus davantage. Enfin, je veux dire, c'est un élément parmi d'autres, en fait, qui peut... Enfin, si jamais on se permet justement d'historiciser l'idée, en fait, des jeux de langage, comme il le dit, parce qu'il y a une partie des recherches philosophiques où il dit que certains jeux de langage naissent, d'autres meurent, donc il y a l'idée sur laquelle il y a une synchronie aussi, bon, et à la fois, cette synchronie, elle est éphémère, donc il y a une diachronie des jeux de langage. Bon, ça fait sens de, de, peut-être de les historiciser sans pour autant que leur histoire nous apprenne tout sur leur mode de fonctionnement. En fait. Je pense que c'est plutôt ça, c'est y compris l'histoire en tant que discipline, il aurait un point aveugle, parce que n'importe quelle historisation ne pourrait jamais, euh, d'une certaine façon, expliquer comment on fait marcher euh, ces outils-là. Donc ça serait les deux, c'est-à-dire Wittgenstein, il n'en fait pas usage, mais sa méthode ne prescrit pas enfin, davantage qu'on doive écarter des approches... Euh, historisants ou historique, ils ne sont. Il me semble. Mais oui, donc c'est plutôt dans l'autre sens. Qu'est-ce que Wittgenstein peut apporter aux approches euh, histori enfin, historiographiques Plutôt bon, et là je dirais bon, c'est des éclaircissements de grammaire en fait. Est-ce que ça fait sens de dire ce qu'il dit qui t'a là Donc en dehors du contexte dans lequel il le dit, donc du contexte temporel, est-ce que logiquement euh, ça fait un sens par exemple de dissocier la grammaire de la couleur, de celle de la luminosité par exemple de la lumière. Attends, je ne sais pas s'il si y a passer encore d'autres questions. Je pense que le temps nous est compter que nous avons tous faim donc euh, je propose de remercier encore très fortement non pour euh, <rire> ce beau travail sur les couleurs et sur la genèse euh, des couleurs dans le dans les jeux de langage Merci.